Bonjour, nous allons réaliser une première version de l'application Fooding dans le cadre du cycle de cours sur les données et sur JSON. Suite à la vidéo précédente, eh bien vous avez dû télécharger le canevas de départ Fooding 0 et notre objectif pour cette première version sera de visualiser par des icônes rouges la liste des restaurants qui sont dans ce fichier JSON. Alors, le programme dont on part, qui est présent dans le Canva, comprend le téléchargement depuis l'URL indiqué ou depuis Dropbox, selon vos préférences, des données JSON et la vérification à réception que le code réponse est correct. Donc, il est égal à 200. Donc, ce que l'on va faire, et il faut le faire en même temps que la vidéo de votre côté, c'est réaliser le code. La première chose que l'on va faire, c'est... Décoder l'information. Donc, on a reçu les données JSON sous forme textuelle dans response content, et on doit donc décoder ce, cette réponse, donc response content, et on va le mettre dans la variable qu'on va appeler feature collection. Vous vous rappelez certainement que dans une structure GeoJSON, on a d'abord une feature collection qui comprend des features, une liste des features qui, dans notre cas, sera des restaurants, la liste des restaurants. Donc, la deuxième étape, c'est naturellement de récupérer la liste des restaurants ou la liste des features. Donc, je vais déclarer une variable globale, cette fois-ci, puisque cette liste de restaurants, on va s'en servir un peu tout le temps, donc il vaut mieux le gérer sous forme de variable globale. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour récupérer les features ou la liste des restaurants on va faire un lookup in pairs ou rechercher dans les pairs. On va rechercher le mot-clé features dans la variable feature collection. Et si jamais il ne le trouvait pas, ce qui ne devrait pas se produire, eh bien il renverra une liste vide. Voilà. Donc j'ai récupéré maintenant dans JSON features la liste de mes restaurants. Ce qu'il faut que je fasse ensuite c'est parcourir cette liste pour afficher chacun de ces restaurants sur la carte. Donc je vais faire un for each ou un pour chaque index de 1 à la longueur de la liste des features. J'utilise cette forme de boucle pour des raisons qu'on verra tout à l'heure. Pour chaque index de cette liste de features ou de restaurants, je vais récupérer les données du restaurant ou de la feature à cet index en utilisant la fonction SELECT donc je sélectionne dans la liste des features les données correspondant à l'index qui est l'index de la boucle donc je récupère dans la variable locale JSONFeature qui correspond à un restaurant les données de cette liste avec JSONFeature je dois donc créer un marqueur donc je vais créer dans la variable NEWMAPMarker qui est une variable locale un marqueur et pour ça je fais appel à une procédure ou une fonction qui est nouvelle que j'ai créée ici qui est create new map marker avec les données de cette feature json feature donc vous voyez qu'ici j'ai créé un nouveau marqueur par la fonction new map marker que je vais coder ensuite en lui donnant comme paramètre les données de cette feature ou de ce restaurant alors, dans cette version 1, je pourrais très bien me mettre à coder la fonction Create Marker sans rien rajouter ici. Mais, par contre, dans la version 3, je vais avoir besoin de mettre en correspondance le marqueur sur lequel je clique et la feature à laquelle correspond ce marqueur. Donc là, il faut que je crée une liste de marqueurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter New Map Marker, à une liste des marqueurs comme ça j'aurai deux listes ici une liste de features qui est la liste de mes restaurants et une liste de marqueurs et comme j'ai utilisé une boucle qui navigue sur l'index et eh bien au même index j'aurai la feature auquel je m'intéresse et le marqueur qui correspond à cette feature Je vais maintenant m'intéresser à la fonction createMapMarker qui doit renvoyer un nouveau marqueur à partir des paramètres en d'entrée data. Donc je dois créer d'abord une variable qui va porter ce nouveau marqueur. Donc j'utilise un bloc initialize, mais qui a une forme un petit peu particulière parce que là il lui faut une encoche pour pouvoir rentrer dans le bloc de la fonction. Et au départ, je l'initialise à une chaîne vide. Ensuite, il faut que j'écrive ici mon algorithme. Donc pour ça, je vais utiliser une commande do qui va renvoyer en résultat le map marker que je vais créer par mon algorithme ici. Alors, qu'est-ce que je dois faire Vous vous rappelez certainement que dans un objet GeoJSON, une feature GeoJSON, il y a deux propriétés ou attributs principaux c'est géométrie qui va porter les coordonnées de l'objet et properties qui va porter ses autres attributs donc je vais d'abord récupérer la géométrie de l'objet avec un lookup in pairs, recherche dans d'ampaires je vais chercher dans les données du marqueur, marqueur data la propriété dont le mot clé est géométrie et si jamais je ne le trouve pas, eh bien, je renvoie une liste vide Ensuite, dans cette géométrie, je vais récupérer les coordonnées dont le mot clé est coordinates. Et si je ne trouve pas ces coordonnées, je vais renseigner des valeurs qui correspondent à peu près à Paris, donc 2.34 pour la longitude et 48.87 pour la latitude. Et je vais aussi récupérer le type ici, donc la clé type dans la géométrie. Ensuite, je vais vérifier que le type est bien un point et je vais alors créer un map marqueur avec la fonction de map qui crée un marqueur à cette latitude et cette longitude. Faites bien attention à chaque fois de l'ordre latitude-longitude parce que dans GeoJSON c'est la longitude qui est mise en premier tandis que dans App Inventor ou dans beaucoup d'autres logiciels, c'est la latitude qui vient en premier. On a maintenant terminé le développement de cette première version que vous pouvez tester, mais en fait, j'aurais dû vous proposer plus de tests ou des tests à des étapes intermédiaires parce que quand j'ai fait le développement moi-même, j'ai rencontré plein d'erreurs. Donc voilà un échantillon. Alors on va revenir sur les méthodes d'analyse et de debug, mais un des outils que vous pouvez utiliser de façon très fréquente, eh bien, c'est tout ce qui est notificateur, soit les alertes, soit les show messages dialogue. Voilà, donc maintenant rendez-vous pour le développement de la version 2 dans laquelle on va améliorer l'affichage.